Ancien interne des hôpitaux, le docteur Michaud se tourne résolument en 1951 vers la médecine homéopathique. On lui doit de nombreux ouvrages parmi lesquels pour une médecine différente, homéopathie, acupuncture, astrologie médicale et toutes les autres médecines ésotériques, de la chirologie aux cristallisations sanguines ont en commun des méthodes d'investigation très différentes de celles de la médecine officielle scientifique. Elles traitent l'homme malade plus que la maladie, et ce privilège donné à l'individu explique la confiance croissante qui leur est aujourd'hui accordée. S'appuyant en particulier sur les spectaculaires réussites de l'homéopathie qu'il pratique depuis plus de 20 ans, le docteur Michaud fait ici la synthèse de ces médecines parallèles qui sont loin encore d'avoir dévoilé tout leur pouvoir. Médecine scientifique et médecine ésotérique peuvent et doivent se compléter. Demain est à cette médecine totale. Médecine ésotérique, médecine de demain. Un scientifique, le docteur Michaud, mêlant les médecines ésotériques aux médecines modernes, met en lien la dimension holistique de l'humain limitée par la médecine moderne. Il prend plusieurs médecines dites ésotériques comme l'homéopathie jusqu'à l'astrologie médicale en passant par la psychothérapie ou l'acupuncture. Pourquoi dit-il que la psychothérapie a une forme ésotérique Je vous lis un extrait. Dans ce chapitre, plus encore que dans les autres, nous nous limiterons à des idées très générales. Notre seul but étant de montrer les liens étroits qui unissent cette discipline aux autres spécialités médicales ésotériques, et en particulier à l'homéopathie. La primauté accordée par les psychothérapeutes au dérèglement de la vie psychique, de la vie intérieure et aux interférences constantes entre le conscient et l'inconscient, d'une part le physique et le psychique, d'autre part montre assez combien ces recherches entrent dans le cadre de la médecine ésotérique. Le sondage que se propose le, la psychothérapie des motivations les plus profondes, les plus secrètes, les plus intimes de l'être rend son étude à la fois redoutable et passionnante. Les psychothérapeutes prétendent que l'origine des maladies doit être fréquemment recherchée dans une inadaptation inconsciente de l'individu aux exigences du milieu qui l'entoure. Milieu représenté d'abord par le code moral de la famille Ensuite, par le code moral de la société. Cette inadaptation peut entraîner en profondeur un choc dont une maladie d'apparence purement physique pourra être la conséquence. Autrement dit, le psychothérapeute inverse le raisonnement tenu par le malade. Je ne peux pas faire ceci parce que je suis malade. Et en, je suis malade pour ne pas avoir à faire ceci ou parce qu'on me défend de faire ceci. Le refus des tabous sociaux peut se faire brusquement, à l'occasion d'un traumatisme accidentel, physique ou plus souvent psychique. Il y a alors fixation de refus dans l'inconscient, de substitution. Ce processus est inconscient parce qu'il est étouffé par les tabous de la civilisation, les convenances sociales, les obligations familiales, les lois morales universellement admise et au fur et à mesure que le temps s'écoulera, la signification véritable des symptômes sera davantage ignorée. Le psychothérapeute devra donc faire surgir à la conscience les circonstances d'apparition de ces symptômes afin de rendre claire la signification et d'en provoquer, ipso facto, la disparition. On voit dès ces premiers pas combien importants sont les liens de la psychothérapie avec l'homéopathie médecine ésotérique elle aussi. En s'acharnant à faire revivre par la conscience les événements écoulés, à faire renaître des, sens, des, des sensations déjà éprouvées, pour faire disparaître le, les conséquences de ces événements et de ces sensations, le psychothérapeute ne fait autre chose qu'obéir à la loi de similitude. En attachant d'autant plus d'importance aux événements antérieurs qu'ils qu sont plus, plus anciens, les démarches psychothérapeutiques rejoignent l'enquête étiologique homéopathique. Notons également que cette véritable manie de la personnalisation, si hautement revendiquée par l'homéopathie comme une, une de ses moins contestables supériorités, avec en particulier la prise en compte en premier chef de tout le domaine psychique, est pratiquée au maximum par le psychothérapeute. Soulignons enfin qu'il n'est pas question ici non plus de froide logique, d'inhumaine rigueur scientifique. Tout est affaire de nuances, d'appréciation, d'analogie, bref, de similitudes. On peut en citer comme exemple la valeur accordée par le psychothérapeute aux pertes d'objets, aux actes manqués, aux lapsus. La psychothérapie rejoint aux frontières si mouvantes et imprécises de l'ésotérisme médical. Le monde des prémonitions, des présages, des événements de fâcheuses augures. Le docteur Michaud met en lien l'ésotérisme de certaines médecines en disant que celles-ci viennent compléter la dimension holistique de l'humain et qu'elles ne peuvent qu'être complémentaires aux médecines conventionnelles. Il raconte aussi que la médecine moderne est limitée au corps. Ce livre, paru en 1976, démontre depuis un certain temps que la médecine moderne sur le continent ouest a su dépasser ses limites en s'intéressant aux médecines orientales, vieilles de plus de 2000 ans. Il avait donc raison. Les médecines ésotériques sont les médecines d'aujourd'hui. Il explique cependant que certaines médecines, comme la psychothérapie, est encore enclin à l'exotérisme et qu'il ne suffit que de peu pour que l'ésotérisme se déploie dans son explication à travers le livre il explique trois liens imprimés dans presque toutes les médecines ésotériques elles régissent à des lois comme la loi d'analogie que tout est connecté, lié au tout et que tout, est, tout ce qui existe dans le plan matériel est lié à quelque chose dans les plans subtils la loi de similitude le cerveau semble créer un lien entre des éléments de même nature et la loi ternaire que, de, que, que tout élément naturel répond aux au, répond au nombre unités de trois et que tout est divisible par trois éléments. En psychologie, par exemple, la loi d'analogie répond au subtil par un transfert entre le patient et le psychologue. La loi des similitudes répond par exemple que deux êtres humains se parlent ensemble et la loi du ternaire en psychologie répond à la conscience, l'inconscient et le subconscient. Ce livre m'a paru des plus sensés, mais des plus risqués. Il déploie les limites de la médecine moderne et va à la recherche des médecines ésotériques. Durant ma lecture, j'ai pu poursuivre quelques lignes, quelques bribes des médecines ésotériques qu'il mentionne, dont quelques-unes de ces médecines sont l'homéopathie, l'acupuncture, l'astrologie médicale, la psychothérapie, la radiesthésie, la L'iriscopie, la chirologie, la graphologie, la numérologie, les cristallisations sanguines et bien d'autres. Il déploie ensuite un deuxième volet sur les thérapeutiques naturelles, sur les quatre éléments par exemple, l'alimentation, la phytothérapie, les pierres précieuses et les minéraux, les couleurs et les sons, les parfums, mais encore l'hypnose, la sophrologie, le magnétisme, le yoga. Il termine le livre en s'interrogeant s'il existe une chirurgie ésotérique. Il dévoile ce qu'est la spagyrie et la médecine anthroposophique et place l'ésotérisme devant la science. Il finit par plaidoyer pour une médecine totale, là où les médecines ésotériques rencontrent la médecine traditionnelle. Complémentaires toutes deux à elles-mêmes. L'ésotérisme peut faire peur parfois, mais n'en est pas moins la complétude du subtil de tout un chacun. Je vous remercie de m'avoir écouté.